It's now time for Member States. La députée de l'Université de Rosedale. Merci. Le mois dernier, la Cour des élections de l'Ontario a retiré l'initiative pour les étudiants. Elle a trouvé que c'était une ingérence dans ce que les collèges et universités font. Et l'initiative du choix des étudiants a un impact énorme sur ma circonscription parce qu'on a l'Université de Toronto dans l'Université de Rosedale journal des étudiants de varsity, la station de radio, le programme de réfugiés et l'union des étudiants. L'existence de tous ces services était menacée par l'existence de cette initiative de choix des étudiants. Maintenant, il y a un appel à cette décision. On ne sait pas combien ça va coûter et sur quel motif ce gouvernement va utiliser pour le justifier. Ce qu'on sait, c'est que cet appel c'est un premier ministre qui veut silencier l'opposition et qui essaie de prendre du pouvoir. Il faut défendre les étudiants, les collèges et les universités, c'est ce que je pense bien. Et pour ceux qui pensent avoir le vrai choix pour les étudiants et la démocratie, je vous encourage de faire la même chose, de contacter ce premier ministre et demander de reculer dans ce, ce programme-là et cette décision-là. Par la suite, on a le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, M. le Président. Notre gouvernement livre dans notre engagement d'arrêter la médecine du couloir et avoir un système centré sur les besoins du patient. J'étais très content d'avoir vendredi la ministre de la Santé pour savoir que l'équipe santé Northumberland était un des premiers 24 et je veux euh, féliciter l'équipe de santé. Euh, équipe santé Ontario de Northumberland. Dans le comté, il y a 85 000 résidents et ça veut dire que cette équipe santé sera l'une des plus petites en Ontario et sera chef de file dans la mise en œuvre d'un modèle de soins à succès dans les petites nations et l'Ontario euh, Ontario. Je veux remercier les membres et inclus les hôpitaux du centre de Northumberland et toutes les équipes Lakeview Trent, Northumberland Trent Hills et les uh, services aux jeunes, et aussi uh, le uh, Bridge Hospice. Et je veux remercier Kay Jackson, Scott Murphy, uh, les docteurs uh, Phil Stratford, Fraser Cameron et Aaron Epier. 95% des médecins ont se sont joints à cette équipe, ça sera vraiment le début de meilleurs soins aux patients dans le côté de Northumberland. Merci monsieur le président. Déclaration de député la députée de Corbett. Merci hier soir en Pennsylvanie aux États-Unis. Le prix Jefferson très prestigieux ont été présentés. La fondation Jefferson, c'est-elle l'organisme le plus prestigieux qui veut célébrer les services publics Ça a été écrit par Jack On... Kennedy onassis pendant qu'ils travaillaient pour établir le prix Nobel pour les services communautaires. Là, hier soir, M. Alex Patterson, un résident de Nickelbelt, a été le récipiendaire du prix Jefferson 2019 pour le service public. M. Patterson est un membre du conseil d'administration de la fondation de notre hôpital depuis plus de 15 ans. Vous voyez, 15 ans, son bébé est né, il était malade et il a été obligé d'aller à London parce qu'à Sudbury, au Kenneth Hospital avait l'équipement nécessaire pour prendre soin de son fils. Monsieur Patterson a décidé de changer ceci et depuis 15 ans, il a levé des millions de dollars pour acheter de l'équipement afin que Sudbury puisse prendre soin, soin des bébés et pour que d'autres familles ne souffrent pas la même chose qu'il a souffert. Il a nommé pour le prix Jefferson par son syndicat local, le 65, le syndicat métallo. Et je veux remercier M. Patterson de tout ce qu'il a fait pour notre collectivité et notre hôpital. Alex, je suis très, très fier de toi. Tu mérites le prix. Euh, euh, et beaucoup plus d'autres prix. Le député Stormont Dandassad-Glengarry. Merci. Après, juste après mon arrivée ici à Queen's Park en 2011, j'ai reçu un courriel qui se disait l'autre autre 11 novembre. C'était une invitation pour avoir une couronne à l'autre près. Il y a 206 ans, le 11 novembre, en 2013, les Américains étaient de l'autre côté et nous étions à Kaiser, à la ferme de Kaiser. En dépit de, de la différence, le lieutenant morris a décidé de continuer à lutter, même s'il faisait trop froid. À 8 heures euh, du matin, il a eu l'alarme, les euh, Britanniques sont mis en position et euh, la bataille euh, de Crescent Farm a commencé, euh, soit 6600... Mille, six mille, six troupes contre 600 sur le colonel de J.W. Morrison. C'était une journée difficile pour les Américains. Il y a 167 qui sont tués. De notre côté, 22 tués et 148 blessés et neuf personnes manquent. C'était la bataille qui a sauvé le Canada, comme beaucoup de gens ont dit, mais c'était très difficile. La victoire en 1812 a mené à la capture de Montréal, a évité la capture de Montréal par les forces américaines. Il faut rendre hommage à ces soldats parce que ces gens-là ont lutté pour le pays. Pour rendre hommage, Stormont et Glengarry ont reçu les honneurs de bataille de Chrysler's Farm. Uh, de, et des couleurs du régiment. Merci. Le député de toronto Centre. Merci. Je veux souligner le manque de surveillance de l'utilisation d'augmentation de loyer au-delà des normes. Et spécifiquement, comme les locataires le reçoivent quand il y a des augmentations temporaires qui expirent, au, une augmentation de loyer au-delà des directives, c'est un où il faut demander une. Il faut demander le propriétaire demande. Les propriétaires peuvent passer les dépenses à leur euh, locataire, mais quand ces ordonnances euh, expirent, donc ils doivent avoir une réduction de, de loyer. Mais ce n'est pas aussi facile. J'ai parlé avec un locataire qui travaille 29,5 à Bath, à Bath, à St. Lawrence. Et ne savait pas qu'il y avait l'expérience. elle a fait son travail, rappelé aux locataires, elle a dit aux propriétaires plutôt, elle à d'autres locataires comment avoir des réductions. Pour rendre les choses pires, les locataires avaient des, euh, des renseignements différents. Certains locataires disaient que la réduction ne prenait pas lieu parce que le gouvernement n'avait pas euh, l'avait pas appliqué et d'autres ont reçu des appels de, du tribunal qui a dit que ça serait par tranche tandis que d'autres en entier. Ces locataires voulaient avoir ce qui leur était dû. et Personne ne donnait une réponse claire. Les libéraux n'ont pas pas créé un système juste et maintenant le gouvernement conservateur laisse ce Système brisé continué. Je vous demande de le réparer. Merci. Déclaration de député, le député de Lanark, Frontenac, Kingston. Merci, Monsieur le Président. Hier, la semaine dernière, un journaliste rural, Ian Camus, a publié un livre et il vient du comté Glengarry. Le livre est une compilation d'histoires de, euh, courtes des personnages très colorés qu'il a connaissés dans les routes, les fermes et les champs de l'Ontario rural. Le livre s'appelle Rural Rascals, Cock and Rums et Legends. Je je sais que beaucoup de mes euh, amis lisent la colonne d'Ian e. Cummings et ils vont apprécier cette compilation des de succès d'I.A.N. Monsieur le Président, je pense que vous allez apprécier la copie que je vous ai donnée et la, librairie, la bibliothèque plutôt euh, va avoir une copie. Ça ferait un beau cadeau pour, un beau cadeau pour Noël. Vous pouvez contacter Ian. Et avec le décorum de la chambre qui est amélioré, il semble qu'on a une zone où il n'y a pas de telles histoires. Et donc, j'accueille ce nouveau livre et je souhaite à toute personne un joyeux Noël. Merci. Merci beaucoup. Déclaration, Déclaration de député, le député, député de Perth-Wellington. Merci. Aujourd'hui, je veux féliciter deux de mes, de mes concitoyens, Rich et Liz Sammas, du de canton de Maple. Maple. Récemment, ils ont reçu. Le prix d'excellence d'héritage verte qui reconnaît des producteurs agricoles qui ont démontré un leadership environnemental pour montrer la valeur des arbres dans les fermes et pour qu'ils puissent avoir des méthodes actuelles d'orientation. Reg et Liz l'ont fait. Et ils ont planté plus de 25 000 arbres dans leur propriété. Ils vont montrer comment planter des arbres. Ça peut jouer un rôle très important dans la protection des sols, des cours d'eau. Et on évite la contamination des eaux. Et les cultures donnent plus de produits. Comme les et on trouve des solutions qui bénéficient de l'environnement et aussi notre exploitation agricole. Ils ont été aussi des chefs de file dans la communauté. Ils ont travaillé avec les scouts locaux pour inspirer des jeunes à planter des arbres et à faire attention à l'environnement. Félicitations à Reg et Liz de cette reconnaissance bien méritée. Merci. Merci beaucoup. Le député d'Argoma-Manitoulin, merci. Vu que c'est la dernière journée aujourd'hui et demain, on est enlevé, je veux souhaiter Joyeux Noël à tout le monde. Ah. Joyeux Noël, soyez sages, soyez prudents. Faites attention à votre, à votre à votre voyage sur nos chemins. Je veux juste dire en chambre, en 2019 a été une journée difficile pour le député là J'ai perdu un héros, un, un père Noël et ma fille... Eddie LeFrançois était mon héros, un champion de la maladie de Lou Gehring, quelqu'un qu'on ne s'attendait pas d'avoir. Joe Glouglou, un résident d'Elliott Lake pendant longtemps, dans les quelques jours, et moi, il vivait à Gorbe. C'était le meilleur Père Noël qu'on a jamais vu. Et Emily Rose Rishi, ma belle-fille, elle était ma fille, je lui ai dit au revoir hier. La raison pourquoi je dis ça, je veux que tout le monde à la maison ne fasse pas comme moi j'ai fait. Euh, on pouvait, on aimerait, si vous, vous pensez de dire bonjour à quelqu'un, faites-le. N'attendez pas. Parce qu'on ne sait jamais, jamais quand euh, vous allez le perdre. Arrêtez les disputes, arrêtez les disputes avec votre frère, votre oncle, votre cousin. C'est l'époque des fêtes, c'est l'époque d'aimer et d'apprécier. Et un, un joyeux Noël à Manitoulin et tout le monde dans toute la province. Thank you very much. Merci beaucoup. Déclaration de député, du député de niagara West. Merci. Je prends la parole pour partager comment notre gouvernement a travaillé pour la sécurité des routes partout dans la province et à niagara West, dans la ville de Grimsby. On une configuration où il y avait beaucoup d'accidents, le diamant de Grimsby, et on allait de la QEW à, à la rue Grimsby. Il y avait des affiches qui menaient en confusion et cela a contribué à beaucoup d'accidents. Dans ce diamant. Et beaucoup de résidents et de chefs de file demandaient à avoir des euh, mesures de, de sécurité accrues. Comme mon prédécesseur Tim Udak, a dit en 2017, ça continue. Il a des dommages aux propriétés beaucoup de gens sont blessés et il a même eu un décès. Il faut éviter d'autres accidents mortels. Monsieur le Président, je suis fier qu'en travaillant avec le ministère des la ministère des Transports et son personnel, ça a mené des résultats à ma circonscription du niagara West. On est passé au geste. Le ministère des Transports va euh, mettre des feux rouges à l'intersection et vont rencontrer le personnel de la ville de Grimsby pour voir si on peut changer euh, les, euh, les marques sur cette intersection. C'est un exemple comment on répond aux préoccupations locaux d'abord. Et je suis content que la population de Niagara-Ouest, euh, je vais les assurer que je lutte pour mes préoccupations pour aider la population de ma belle circonscription. Merci. Merci beaucoup. Le député de Kitchen Conestoga. Merci. Je veux féliciter tout le monde ici en chambre, Travailler ensemble depuis que l'Assemblée est législative. On a eu un certain nombre de choses très importantes pour les populations de la province. D'abord, je vais féliciter le ministre des Finances du l'énoncé économique l'automne, livré le 6 novembre. Euh, L'Ontario dépasse son euh, objectif de réduction des déficits. On a appris ce jour-là. Et donc, on a pu investir 1,3 milliard pour des programmes très importants. Mais ce n'est pas tout, Monsieur le Président on a invité tous les partis à travailler avec nous pour mettre à jour les règlements de la Chambre et les nouveaux règlements vont donner la possibilité à ce qu'on travaille plus avec des journées du soir et ces changements vont moderniser ces règlements et ça va donner plus d'occasion aux députés de participer au processus législatif. Et je suis content de noter quand on reviendra en février, on va rendre hommage aux traditions. Après les Prière euh, le premier lundi euh, et après l'hymne national, l'hymne royal sera chanté. Euh, que Dieu bénisse la reine. Merci beaucoup. C'est le temps à louer pour